Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire pendant cette deuxième semaine du MOOC. Que savez-vous déjà Eh bien, dans la première semaine de ce MOOC, nous avons évoqué ce qu'est la concurrence et la notion de thread. Et ce sont les bases et a priori, à ce stade, vous maîtrisez les bases. Et qu'allons-nous voir maintenant Eh bien, on va s'intéresser au partage de données dans une situation où vous avez de la concurrence. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, il y a des éléments de solution pour résoudre ces problèmes et en particulier on va s'intéresser à la notion de ressources critiques et la notion de section critique. Et puis on va parler d'un certain nombre de précautions à prendre en programmation concurrente. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de votre attention, à bientôt.